Chers amis, chers camarades, chers compagnons de route du Parti communiste français, notre formation politique a lancé il y a plusieurs semaines une grande souscription nationale, et vous avez été plusieurs milliers à y répondre. Je tiens à vous en remercier. Mais vous pouvez encore, pour ceux qui ne l'ont pas fait, participer à cette campagne de financement de nos activités d'ici le 31 décembre. Nous vivons une période exceptionnelle, très dur pour une grande partie de notre population. Le Parti communiste français déploie des efforts importants dans tout le pays pour faire vivre la solidarité, pour être au plus proche de nos concitoyens, de ceux qui tombent dans la pauvreté, qui perdent leur emploi, pour faire vivre aussi nos idées et montrer que d'autres choix sont possibles, permettant de rompre avec ce système libéral qui épuise les hommes comme la planète. C'est en ce sens que je tenais à m'adresser, nouvelle fois à vous, pour compter sur votre soutien, et participer à cette campagne de souscription d'ici le 31 décembre.